Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médarangeal. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous cet album. Je mange, je dors, je me gratte, je suis un wombat. Écrit par Jackie French et illustré par Bruce Watley aux éditions Albin Michel. Lundi, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir et manger de l'herbe. Je me suis gratté. Nuit et remanger de l'herbe. Puis dodo. Mardi matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, manger de l'herbe. Nuit, encore de l'herbe. Commence à m'enlacer. Ensuite, je me suis gratté le dos. Très difficile de se gratter au bon endroit. Et Dodo. Mercredi, matin, sieste. Après-midi, temps doux, légèrement nuageux et trouvé endroit idéal pour prendre un bain de poussière. Et rencontrer créatures toute plate et pleine de poils sur mon territoire. Terrible bagarre entre elle et moi. En suis sorti vainqueur et réclamé une carotte. Carottes délicieuse. Soir et demander d'autres carottes. Pas de réponse. Et grignoter le bas de la porte. Par pitié, donnez-lui des carottes. Et manger des carottes me suis gratté dodo. Jeudi matin, sieste. Après-midi et découvert, endroit idéal pour me gratter le dos. Soir et réclamer d'autres carottes. Pas de réponse. Je suis retourné à la porte. Mystère. Elle résiste à mes coups de griffe. Boxer la poubelle jusqu'à ce que les carottes arrivent. Manger mes carottes. Creuser un nouveau trou en terrain mou. Ensuite, dodo Vendredi, matin, sieste. Après-midi, et découvert nouveau gratte d'eau. Trouvé aussi nouvelle mine de carottes. Soir, quelqu'un a rebouché mon dernier trou. Obligé de tout recommencer. Nuit, et travailler à mon terrier. Samedi, matin, et emménager dans mon nouveau terrier. Après-midi, pluie. Nouveau terrier complètement inondé, obligé de retourner dans l'ancien. Soir et découvert d'autres carottes. Décidément, le monde en est rempli. Carottes excellentes. Nuit, tout manger et dodo. Dimanche matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, sieste. Nuit, offrande de carottes à la porte. Des carottes, toujours des carottes, ça devient lassant. Et réclamer des flocons d'avoine à la place. Mais les humains ont apparemment du mal à comprendre une demande aussi simple. Je suis toujours étonné par leur bêtise. Et grignoter une paire de bottes, trois cartons, onze pots de fleurs et une chaise de jardin avant qu'ils ne saisissent le message. Et manger mes flocons d'avoine. Me suis gratté, puis dodo. Lundi matin, sieste. Après-midi, grande, grande forme. Sur mon chemin, des choses mouillées m'ont chatouillé le nez. ensuite suis débarrassé. Et réclamé des flocons d'avoine et des carottes. Me suis fait comprendre au bout de cinq minutes de boxe avec la poubelle. Soir et Découvert que les humains font de bons compagnons quand ils sont bien dressés. Nuit et creuser nouveaux terriers pour me rapprocher d'eux. Et dodo Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.